Eh bien salut toutes et tous il est 16h J'espère que vous, vous allez tous très bien Nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator 2 On est dimanche on se fait plaisir Et, euh, et c'est plutôt cool puisque je vous ai préparé En tout cas je vous ai préparé le jeu Nous a préparé un bel itinéraire Donc avant de parler de quoi que ce soit évidemment on n'oublie pas On met le petit pouce bleu Et puis on va tout simplement regarder euh, le trajet Nous sommes à Satumar euh, en, en Pologne Non pas en Pologne Je ne sais plus où nous sommes comme d'habitude En fait, c'est vraiment dommage sur le jeu que sur la carte on voit pas où on est Il faut qu'on aille dans mission rapide On est en euh, Roum... Non on est en Ukraine euh, Non je ne sais pas où nous sommes Ce qui est sûr c'est qu'il y a un truc avec la Roumanie Bon écoutez euh, Voilà c'est pas grave En tout cas voilà on est ici en dessous de l'Ukraine Ça c'est clair à Satumar Et on va aller à Pansevo Donc euh, soit en Roumanie ou soit en dessous de la Roumanie je ne sais plus, en tout cas on a un beau petit trajet, voilà 734 km tranquillement Et aujourd'hui on va transporter des ambulances allemandes euh, German Ambulance 9 tonnes. alors ne me demandez pas pourquoi euh, ce sont des ambulances allemandes Alors que nous ne sommes pas du tout en Allemagne euh, mais, euh, mais ça fait plaisir, c'est comme ça, nous on ne doit pas poser de questions En tout cas il est 8h du matin, on est avec un autre camion, un DAF XF Je vais fermer la fenêtre parce qu'il fait un petit peu un peu frais par ici Tac, on va y aller on ne va pas perdre plus de temps que ça. Euh, pourquoi j'ai ce camion Pourquoi j'ai ce DAF Alors, sachez-le, je vous rassure, je ne l'ai pas acheté. Ce n'est pas un nouveau camion, c'est tout simplement une mission rapide. Voilà, j'ai décidé aujourd'hui pour cet épisode de faire une mission rapide et non pas une offre de fret. Ou une offre de traction, peu importe, hein. bref, avec mon camion traditionnel ou euh, mon autre camion puisque je vous rappelle que j'ai deux camions dans ma flotte. Salut copain. Euh, voilà, non, j'ai préféré faire une mission rapide justement pour pas me casser la tête et avoir le choix euh, au niveau des trajets, au niveau des livraisons. Voilà, tout simplement parce que d'une première part, les amis, euh, je... Il a du mal, hein. il a du mal, c'est un DAF qui n'est pas adapté pour cette cargaison. Mais c'est comme ça, c'est une mission rapide. On quitte Satumar, regardez le GPS, la route qui nous attend, ça va être super cool. Mais bref là je suis dans je sais pas quel pays là euh, avec mon vrai camion Et euh, bref il a que de l'autoroute autour c'est euh, un scandale hein. Donc euh, là j'aurais pas pu vous proposer quelque chose d'incroyable Donc j'ai préféré faire une mission rapide et je pense qu'on sera tous contents Puisque eh ben la route est sympa et nous on est là pour avoir de la belle route Et pour découvrir puisque euh, cet endroit je ne le connais pas Voilà tout simplement donc ça fait plaisir J'espère que vous allez euh, apprécier de ouf euh, on va faire gaffe, donc voilà, on a nos belles, euh, notre, nos deux belles ambulances allemandes à l'arrière. C'est un mode, évidemment, c'est un mode qui vient euh, du workshop, si je dis pas de bêtises. Ça tourne sec, là, en moto, ça aurait été bien sympa. Euh, D'ailleurs, vous m'aviez demandé en commentaire, là, sur la précédente vidéo, euh, comment faire pour avoir le Ford. Bah, c'est aussi un mode, et euh, il est euh, disponible sur Steam, sur le workshop. Donc vraiment, c'est très très simple à trouver, les amis, n'hésitez surtout pas. Euh, pour, pour tout ça, voilà, les modes, c'est sur le, le workshop qu'on trouve, on, on va dire... Le, le mieux et le plus facilement. Bon. Voilà. Alors, vous l'avez vu, je n'ai pas de caméra, toujours pas. Oui, oui, oui, oui, oui. Merci Amazon. Euh, enfin, Amazon. Non, non, non, non, non. Attends, vas-y frérot. Voilà, n'aie pas peur. C'est pas Amazon le problème, les gars. Hein. C'est vraiment pas Amazon hein, pour le coup. hein c'est la livraison, et eh oui les gars on sait pas où est le colis voilà pour ceux qui ont suivi mes histoires dans la précédente vidéo voilà j'ai commandé une nouvelle caméra et euh, bon bref, toujours pas Enfin, euh, elle, elle a disparu en fait, c'est à dire qu'elle était expédiée et puis d'un coup du jour au lendemain j'avais très bien compris que je ne retrouverais pas ce colis, voilà donc je vais pouvoir d'ailleurs demander un remboursement et repasser une commande, mais il n'empêche que ce qui fait chier dans l'histoire c'est que moi je vais rien perdre, ce qui n'empêche c'est qu'il y a un colis qui est parti et qui est à quelque part, peut-être chez quelqu'un voilà, peut-être que quelqu'un l'a volé, ce qui n'est pas improbable, encore une fois, donc euh, c'est ça ce qui m'embête un petit peu, même si euh, moi je suis pas perdant dans l'histoire, je vais être remboursé et je vais en recommander une, mais c'est un... Enfin. Est, bref... Je... C'est scandaleux Hop, Vous avez pas vu qu'il y avait des... une chaussée déformée ici des travaux là Vous pouvez pas un peu faire un écart devant là Bon bref c'est pas grave Donc voilà pas de caméra encore Mais euh, vous inquiétez pas la semaine prochaine je vais reprendre les lives Et donc dans tous les cas je vais devoir remettre mon ancienne caméra Parce que sinon vous me verrez pas Et ce serait bien dommage Voilà tout simplement Donc n'hésitez pas d'ailleurs à rester à l'affût sur les réseaux Pour voir le programme des vidéos de la semaine prochaine Et le programme des lives également Voilà Alors les amis j'ai un petit peu soif Donc je vais faire un truc je sais pas si vous allez l'entendre. Et sachez que ce n'est pas fake. Alors attendez, j'attends juste le petit virage. Hein, évidemment, boire ou conduire, il faut choisir. Voilà. Tendez bien vos oreilles. Ouh, de la SMR. Je viens de décapsuler une canette de Red Bull. Euh, qui vient tout droit du sud-ouest de la France, les frérots. Hmm. Ah bah elle est presque meilleure. Attendez. C'est bien, vous voyez le mouvement de la tête quand je bois. <rire> Alors ce Red Bull m'a été envoyé, les amis, par L7C Fox et Miss en personne les amis. Et oui, alors je vous rassure, <rire> ils m'ont pas juste envoyé une canette de Red Bull, euh, parce que là, bon, niveau, euh, niveau écologie, euh, je ne t'en parle pas. Non, non, en tout cas, euh, les amis, L7C Fox et Miss... Euh, adorable, des amours on avait beaucoup discuté et on avait parlé de, de ce projet là euh, tout simplement, enfin ce projet en tout cas ils m'ont euh, tout simplement très gentiment envoyé euh, des barrettes de rame alors on aura l'occasion d'en reparler pour une vidéo setup, on aura également l'occasion d'en reparler même, enfin euh, vous verrez des vlogs dans les prochains temps Mais en tout cas euh, merci, un grand merci à l 7 Fox pour ça vraiment parce que ben, pour vous dire euh, j'étais sur du 16Go de RAM J'étais déjà pas mal et comme vous le savez je faisais tourner très facilement euh, mes jeux Et là on est passé sur du 32Go de RAM et, euh, et c'est que du bonheur Alors c'est absolument pas fini parce que euh, Bon il, il va se passer des, pas mal de choses Pour mon setup là dans les prochains temps En fait il euh, y a beaucoup de choses qui vont changer euh, Donc euh, c'est à dire que là J'ai pas réellement 32Go de RAM actuellement C'est un petit peu biscornu cette histoire Mais euh, voilà tout simplement pour vous dire que euh, C'est bien là ça fonctionne Et euh, que ça va encore mieux fonctionner Dans les prochains temps Puisque je vais tout simplement changer de boîtier Voilà, Et ce qui fait que bref le PC va être euh, En fait on s'en rend pas compte et je m'en suis pas rendu du compte sur le coup mais c'est vrai que le pc quand même euh, commence à devenir <rire> euh, plutôt pas mal donc euh, encore une fois un grand merci à eux et surtout enfin euh, surtout non il n'y a pas de surtout mais c'est voilà pour l'histoire bah, très très sympa ils m'ont fait un beau petit colis euh, avec, euh, bah voilà, comme ils le disent, des, des petits gris-gris par-ci, par-là. Euh, vous verrez ça, bah, ceux, qui suivi sur, euh, ceux qui me suivent sur Instagram, comme d'habitude, Et voilà. ceux qui me suivent pas sur Instagram, ah là, là c'est un scandale, les gars, c'est simple. M.Colo Off, et pas m -colo -off, hein M.Colo Off. Lien en description, les gars, j'avais mis ça en story, et de toute façon, vous verrez ça dans un prochain vlog. Puisque je vais refaire des vlogs Voilà Donc euh, donc voilà plein de petites choses Des petites euh, conneries également Donc ça c'est assez rigolo Et puis plein de bonbons Et une canette de Red Bull Bien évidemment Ça ça fait plaisir Ces petits clins d'œil comme ça Là il y avait aussi un petit camion euh, Un petit camion d'enfant Voilà pour le clin d'œil à Eurotruck Donc voilà ça fait très très très plaisir L7C Fox Et Miss Merci à vous deux Et, euh, et puis voilà c'est que C'est que du kiff et, euh, et puis voilà quoi tout simplement Je ne sais plus quoi dire mais voilà <rire> Ça fait plaisir Et donc du coup comme vous l'avez compris Donc tu auras un vlog prochainement Par la suite tu aura une vidéo setup Et pourquoi Parce que oui Il se passe plein de choses Alors oui je suis censé avoir une nouvelle caméra et oui Elle n'est pas là Mais du coup <rire> j'ai fait une dinguerie C'est que j'ai commandé encore quelque chose Mais euh, bon euh, c'est quand même pas non plus euh... Enfin à l'heure d'aujourd'hui c'est moins cher que ce que c'était à l'époque En gros j'ai commandé quelque chose On va faire une devinette vous allez, Je vais pas vous dire c'est quoi que j'ai commandé Mais vous allez essayer de deviner dans les commentaires En gros c'est quelque chose On dirait pas comme ça Mais c'est le truc le plus important à l'heure d'aujourd'hui maintenant pour moi En fait il faut savoir que je passe Énormément de temps Et pour le boulot les frérots c'est pas que pour jouer n'est-ce pas Je passe énormément de temps enfin euh, je, je suis sédentaire en fait ça se dit c'est sédentaire ouais c'est à dire que je sors je bouge je fais du sport je, je m'aère l'esprit je fais de la moto c'est pas un problème mais par contre je passe énormément de temps en semaine devant les écrans assis et forcément bah, évidemment très régulièrement je me lève euh, je marche je fais le tour de ma chambre je vais euh, ci et là je vais en bas je vais boire un coup je vais tout ça mais je reste énormément de temps assis devant l'écran et c'est frustrant et j'ai mal au dos et j'ai mal au cul et forcément, quand tu es en pleine activité et que tu dois te lever pour t'aérer le dos, et eh ben, au bout d'un moment, ben, tu arrêtes ton activité et donc c'est un peu problématique. Et faire des lives et de pas pouvoir se lever comme bon te semble, c'est très pénible. J'en ai déjà trop dit, mais bref, j'ai commandé quelque chose qui va me permettre... Euh... <rire> de tout ce que je viens de vous énumérer bah, j'aurais plus ces problèmes là, voilà, moi bon, j'en ai peut-être trop dit, vous avez très bien deviné en avis euh, de quoi je vous parle, mais je vous laisse euh, me dire en commentaire à votre avis qu'est-ce que c'est il faut savoir qu'à l'époque c'était tellement euh, innovant, Ça coûtait tellement cher, aujourd'hui c'est un petit peu plus euh, abordable, ça reste un prix mais par contre euh, mon dos et ma santé n'a pas de prix à ce niveau là je préfère le dire donc en tous les cas c'est de l'investissement qui, qui voilà Et en fait je voulais profiter de, de, du Remboursement de ma caméra justement Pour euh, commander ça Parce que dites vous que ça a le même prix que la caméra Donc euh, qu'est-ce qui est le plus important La caméra Ou ma santé Bah ma santé Mais ça n'empêche pas que euh, Je vais quand même recommander la caméra hein, euh, Parce que du coup c'était à la base ce que je voulais aussi Donc bref plein de folie Donc une vidéo setup qui sera bien fournie etc Donc, euh, donc voilà puis surtout bah, un setup Bien fourni de, de base Voilà c'est une belle route qu'on prend depuis tout à l'heure je... Sachez que je m'émerveille. Et alors, je sais pas si ça vous dérange ou pas que je ne sois pas en facecam. J'aimerais bien que vous me dites en commentaire parce que... C'est vrai que vous avez pas dit si vous étiez perturbé ou non. Mais... Euh, je me souviens qu'à un moment donné sur YouTube, je faisais des vidéos. Je faisais plus les vidéos en facecam. Euh, et bon, peut-être que ça vous avait perturbé un petit peu. Mais là, le fait que je sois un peu obligé de ne pas utiliser la webcam... Bah ben je m'en... Mais vas-y frérot. Fais-toi pousser des ailes. Laisse toi aller Mais le, Voilà, Le fait que j'ai plus la cam j'aime bien aussi Parce que ça me permet d'être aussi un peu plus épanoui Parce que je, je sais pas comment dire J'ai pas l'impression qu'on me regarde Je peux dire tout ce que je veux comme je veux euh, Je peux admirer euh, sans avoir l'air con Et puis j'ai pas des lumières dans la, dans la figure euh, H24 donc euh, voilà, après évidemment, voilà quand je referai des lives, il y aura de nouveau la caméra. Euh, puis dans tous les cas, euh, j'ai investi dans une superbe webcam. Mais, euh, mais voilà, dites-moi si, si vous aimez bien, enfin euh, si ça vous perturbe ou pas que je ne sois pas en facecam. Ou si voilà, vous préférez la facecam, voilà. vous me dites encore une fois. C'est déjà un sujet qu'on avait abordé de toute façon à l'époque, mais, mais voilà. Là, je vais reboire un petit coup. Mmh. <rire> ah, le Red Bull du Sud-Ouest. Il en a fait du chemin le frérot. Bon donc voilà en tout cas, ah oui attendez, là faut qu'on parle d'un truc les gars, alors vous m'avez pas déçu mais vous m'avez pris pour un connard, dans la dernière vidéo, mais tant mieux, après c'est le principe des vannes c'est que vous plongiez les... les deux pieds dedans quoi, mais vous savez en Allemagne il y a plein de panneaux sur l'autoroute où c'est écrit Hausfahrt bah ouais C'est la sortie Mais je sais bien Et moi j'ai fait une blague, et en plus elle tournait beaucoup sur Facebook à l'époque. Et les gens qui ne connaissent pas l'allemand se font toujours avoir. Mais je faisais la blague que Hausfahrt, c'était une ville. Enfin je faisais croire que je croyais <rire> que c'était une ville. Mais en plus, ça, ça s'entend non Que j'avais le ton ironique. Je disais, bah voilà, euh, à droite, il euh, y a une ville, elle s'appelle Hausfahrt. Oh c'est une bien sympathique ville. Et j'étais ironique, parce que j'arrêtais pas de forcer. Ensuite on avait revu une deuxième fois le panneau, j'ai dit Ah bah voilà, euh, bon bah en fait c'est parce qu'on a tourné en rond Mais on n'a pas tourné en rond les gars Mais en fait vous êtes trop premier degré Alors là j'ai pas compris en fait pourquoi vous, vous avez plongé les deux pieds dedans Les gars je suis à 10 km de la frontière Je, je, je vous ai déjà dit dans plein de vidéos Alors je sais que la majorité ne m'écoute pas et que je parle dans le vide je, je sais que la majorité ils ont le son coupé quand ils regardent mes vidéos Je l'ai toujours dit et vous l'avez toujours confirmé puisque personne n'a relevé ça Mais il n'empêche que J'arrêtais pas, pas de parler d'Allemagne, il fut un temps Puisque bah forcément à un moment donné j'étais beaucoup en Allemagne ces derniers temps Mais les gars Je sais que Ausfahrt ça veut dire sortie Comment vous vous êtes fait avoir Et du coup je me suis senti con Parce que je pensais que la vanne passerait de ouf Genre en mode Haha, Trop drôle m -colo", Et en fait non vous étiez en mode Mais Ausfahrt ça veut dire sortie Waouh et franchement les gars faites gaffe parce que pour les prochaines vidéos je crois que je vais vous faire des vannes vous êtes pas prêts hein Vous allez vraiment me prendre pour le roi des imbéciles dans ce cas là si vous êtes vraiment en premier degré à ce point là Je pense que ça va être assez amusant vous êtes pas prêts Parce que s'il y en a qui vont vraiment plonger dans les prochaines vannes que je vais faire euh, bah, Je pense que je vais partir en dépression hein. Je pense que je vais partir en dépression hein. genre euh, bientôt je vais dire euh, Je comprends pas les clignotants euh, le commodo à droite euh, il marche pas il y a des gens ils vont réussir à dire en commentaire Bon c'est le pire exemple Il hein. y a des gens en commentaire ils vont dire Mais le commandant d'être lieutenant, il est à gauche <rire> Bon bref mais c'est pas grave les amis euh, je... je vous love Je vous love et vous avez raison de me prendre pour un connard Voilà Après je fais de l'humour je fais du divertissement Donc faut vraiment bien comprendre qu'il faut être un peu second degré Mais bon c'est pas... pas bien grave Il <rire> y avait qu'un seul commentaire qui avait suggéré que c'était de l'ironie Euh voilà <rire> C'est pas grave Bon en tout cas voilà Là on prend un petit peu d'autoroute finalement Mais euh, c'est pas bien long euh, par rapport euh, Par rapport à tout le trajet qu'on fait De toute façon après on va devoir prendre de la petite route il me semble Et puis jusqu'ici c'était relativement, euh, relativement bien sympa D'ailleurs je sais pas ce que vous pensez de ma conduite Mais je trouve que c'est une conduite assez qualitative Hein voilà je... je sais pas ce que vous en pensez Moi je dis ça mérite de boire un petit chlouc de Red Bull Séquence SMR N'oubliez pas que Red Bull donne des ailes. Euh, à consommer avec modération, évidemment. Voilà. Hein, c'est pas parce que euh... <rire> c'est pas parce que Hausfart veut dire que c'est la sortie que bon bref, aucun rapport. Alors voilà, en tout cas, euh, le petit daf une petite vue extérieure, les amis. C'est vrai que euh, on n'a pas fait le tour de ce camion. Euh, évidemment, mission rapide, donc euh, rien de bien grave. J'ai fait peur à la voiture derrière, c'est rigolo ça. Beau décor, regardez les roches. Les à l'arrière, deux fois que je lui fais peur la voiture, désolé je fais des écarts Ah bah ça c'est le téléphone au volant, voilà, bah c'est tous les mêmes, hein. les, les routiers, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe Les routiers là, putain, ils font chier avec leur téléphone au volant Souvent ils en ont trois dans la cabine, là, je comprends vraiment pas l'intérêt <rire> là, là, là en commentaire Mais c'est parce qu'il y a un téléphone, c'est GPS, le téléphone c'est pour le patron Et ouais, je sais Timothée ah non, pardon, j'ai dit Timothée Oui, alors attendez, ça c'est rigolo, parce que vous me connaissez. Des fois, quand je fais ce genre de sketch, n'est-ce pas je, je dis Timothée. Sauf que parmi vous, les abonnés, il y en a qui s'appellent Timothée. Et vous n'êtes évidemment pas du tout comme ça. Et je suis désolé, non pas que Timothée est un prénom euh, très peu crédible, ça n'a aucun rapport. C'est juste que j'ai toujours eu l'habitude, en effet de dire Timothée pour ce genre de choses c'est un peu comme euh, les prénoms féminins je dis beaucoup Catherine euh, vous l'avez remarqué je dis Catherine mais c'est pas pour autant que euh, je connais une Catherine euh, euh, bizarre ou, ou je sais pas quoi donc voilà désolé vraiment euh, aux Timothée qui se reconnaîtront je suis pas l'un des meilleurs voilà Là, dites vous que le prénom Nicolas euh, bon bah c'est pas non plus un prénom euh, qui est très euh, qui est très euh, voilà je n'ai pas non plus euh, un sexe à pile de par mon prénom quoi tu vois ce que je veux dire donc euh, mélanger à ça euh, mon moi-même. Oh bah j'ai zéro sexe à pile, ça c'est sûr. Hein. Le mec qui joue euh, à des jeux de camion dans sa chambre. Bon euh, Bolos quoi Un vrai bolos, bon, me direz-vous. Hop C'est parti mon kiki Eh ouais princesse, mais moi au moins je sais rouler, je t'emmène où tu veux avec ma 206 <rire> Ah Voilà, on est dans la savane. <rire> Changement de sujet total, on est dans la savane. Et puis finalement, euh, retour à la réalité puisqu'on a devant, devant nous, évidemment, un, un gratte-ciel. Non pas un gratte-ciel du tout, mais un bâtiment, voilà, qui euh, ne nous fait pas du tout penser à une savane, voilà. Et si bon, le savane, le savane, Papy Brossard, évidemment. Hop Et bien voilà. Oh, regardez Oh pff, oh, là là, ça c'est un scandale, ça ça, c'est un scandale. Vous avez entendu le bip bip bip Je vous rassure, c'était pas une amende. C'est les frais de la banque. et eh oui. Mais on y arrive, hein. on voit le bout du tunnel, hein, mine de rien. C'est pas... Vous aviez pas confiance en moi, mais moi je gère mon argent. Certes, comme une merde, mais... Euh... Ça passe. Ça passe de ouf. Ah oui. Alors attends, fais attention, réfléchis bien ce que tu vas faire toi. Ouais. <rire> oui parce que je comprends que t'as de l'élan, c'est pas cool de s'arrêter. À un moment donné, il faut pas non plus déconner. Bon, voilà. Là on passe sur le pont de l'amiral. C'est un pont très connu en Pologne. C'est absolument faux ce que je suis en train de dire. Évidemment, vous l'aurez compris. Hop Excusez-moi. C'est pas comme s'il si faisait chaud, mais là, euh, ça colle un petit peu là. <rire> Donc je me décale un peu. Bon, ceci, de... eh, mais c'est vrai que là, le fait que j'ai pas la webcam, vous me voyez pas euh, en galère. C'est à dire que, oh bah, je suis un petit peu en décomposition totale quoi. Il fait quoi 34 degrés. Je suis toujours pas habitué. Bon, on a connu pire, hein, évidemment. Mais là, bon, euh, ça commence à être long euh, la chaleur. Hein. Voilà. Là, on vient de rentrer dans un village. J'ai pas vu. Euh, du coup, ben, malheureusement, je ne peux pas ralentir. Euh, bah, du coup, j'ai pas le choix parce que toute voiture arrive. Heureusement, il n'y a pas de piétons. Euh, je suis rentré très très vite. C'est pas cool, hein. C'est pas cool de faire ça, mais en même temps, euh, c'était mal indiqué euh, l'entrée du village. Hein. Qui s'appelait d'ailleurs euh, Lenskram. Lenskram qui veut dire euh, lentement, d'ailleurs, voilà. Pour ceux qui voulaient savoir, euh, en polonais ça veut dire lentement. Mais non, c'est même pas vrai en plus <rire> Et voilà, je me suis pris le rebord, c'est le karma. Voilà Allez, interdiction doublée, 50 km h eh et ben c'est parti, on va se faire chier, il y a pas de problème. Il y a pas de problème. Hop Et là, on reprend une autoroute, j'imagine, euh, et c'est même pas sûr. Si, c'est une petite autoroute, une A1, un. voilà, la A1. A1 Et là-bas, vous voyez, alors attendez, parce que là, on a l'angle mort du rétroviseur, mais si vous regardez, on a le Vaudan. Regardez, voilà, vous voyez le Vaudan Voilà, là-bas, c'est Europa Park, en fait. Là voilà, c'est Europa Park là-bas. Si si si si si si. Non non c'est pas une série. C'est bel et bien Europa Park. Regardez. Hop tac. Tu vois, on voit le Vaudan, on voit même le.. Enfin voilà, on voit les coasters quoi. Mmh, mmh, Ausfart. Ouais, ouais. <rire> et euh, bref, voilà, ça c'était une Peugeot là qui vient de passer la Peugeot. C'est pas vrai, c'est une Volvo <coughs> Pardon. <rire> Allez, je double Je double parce que les ambulanciers euh, ils en ont marre d'attendre. Et d'ailleurs regardez, c'est un hélicoptère euh, Des secours également. Et moi je dis, ça mérite une miniature. Oh non. Eh ben c'est de la merde ce jeu. Voilà, c'est de la merde ce jeu. Je voulais faire une miniature avec... Euh, voilà. Eh bah ben tous les véhicules ont des pop. Je l'ai su dès qu'il y a eu le chargement. Je suis dégoûté. Mais c'est de la merde en poudre. <rire> Résultat, je double dans le vide. C'est nul En fait est-ce que vous aussi ça fait pareil Quand il y a trop de véhicules Quand il y a trop de IA en fait d'intelligence artificielle Quand il y a trop de véhicules autour et que vous faites une miniature Et eh ben il y a un chargement et tous les véhicules des pop. Par contre quand il n'y en a pas beaucoup il euh, n'y a pas de problème Je ne comprends pas pourquoi ça fait ça C'est d'un chiant J'avais le potentiel de faire une miniature Machala plus plus On aurait fait un million de vues Et là résultat on va en faire 2000 en une semaine Tout ça parce qu'on n'a pas pu faire la photo avec l'hélicoptère Hélicoptère, hélicoptère Tu ah. me les abonnés Fais pas le con Fais pas le con Voilà réfléchis bien ce que tu vas faire N'hésite pas à te rabattre Voilà, toi derrière fais pas Non mais frérot oh, oh là là, vous l'avez vu la voiture rouge derrière hein Aïe aïe aïe aïe, aïe. C'est tous les mêmes si vous l'avez pas vu, je mettrai pas de replay, vous revenez en arrière et comme ça l'algorithme YouTube il est content. Non non mais là, j'ai failli me faire prendre un sandwich. Euh, moi dans mon camion euh, ça me dérange pas. Hein, euh, moi je vais bien. Hein. Bon mais il n'empêche que je transporte des ambulances. Mais il n'y a pas d'ambulancier dedans, hein, Donc il faut pas me foncer dedans. On pourra pas vous sauver. Tout hein. le Le giratoire. Brad, Pitt Allez, direction lac Et je crois que c'est pas là-bas qu'on va justement. C'est pas, pas le terminus Pas du tout, c'est à Pankevo qu'on va. Pankevo. Qui ressemble à Pancake, bien évidemment. Pourquoi chaque fois que je fais un screen, il y a un lampadaire qui casse tout Il nous reste encore pas mal de routes. Mais si vous regardez les panneaux, ce n'est plus de l'autoroute. Et ça... Allez-y, dites-le plus fort. Et ça, c'est cool. Exactement, vous avez très bien suivi. <rire> Vous avez très bien suivi. Pourquoi on a une structure ici euh... Ah oui, d'accord, c'est pour... Oui, parce qu'il y a de, de petites collines. Euh... Voilà. J'en perds mon vocabulaire. Voilà. Ceci étant dit, ceci étant fait... Euh... Qu'est-ce que je voulais dire je, je voulais dire quelque chose. Euh, bah non, mais c'est pas ça, mais c'est juste que... Là, je, je kiffe faire les, les vidéos pro mode mais c'est vrai que c'est chiant, parce que du coup... Bah on fait plus de vidéos sur Grand Utopia Et en fait c'est ultra dommage parce que moi j'aime bien l'univers Grand Utopia Mais en même temps bah maintenant on connaît quand même relativement beaucoup de Grand Utopia Pour ainsi dire on, on l'a déjà terminé Donc forcément voilà je vais pas retourner sur Grand Utopia pour faire une carrière ou quoi Mais ce qui m'embête c'est que ça me fait chier d'y retourner juste pour dire que j'y retourne Donc en fait je suis un peu bloqué Sac à masse. Et non pas sac à merde. Euh, donc ouais, ça m'embête un peu parce que Grand Utopia, ouais. Alors en fait, euh, si, peut-être que je referais des... Bah c'est sûr en fait, oui, si. Il y a un truc qui me hype. J'avais presque oublié. C'est la honte. Je suis désolé, my godness. Vraiment faut pas m'en vouloir aussi. Hein. Mais euh, bah, par rapport à MyGotopia et Akokan Island. Donc les deux add de Grand Utopia. voilà, ça c'est quelque chose euh, forcément qui, qui est totalement différent. Qui dépaysent totalement et qui n'a. Enfin euh, voilà, qui n'est qui même pas une histoire de carrière, c'est vraiment tu roules sur une route. Enfin euh, là, en l'occurrence, euh, si j'y vais, c'est vraiment pour rouler et découvrir. Alors après, L7C Fox le fait déjà. Et il le fait déjà très bien, même. Euh, bon après, voilà, on n'a pas encore tout vu de Akokan Island. Pour ma part, on a vu une partie. Et bon, il n'y a pas encore eu d'update, malheureusement. Alors, je pense que je referai une vidéo sur Akokan Island la prochaine fois qu'il y ait une update. Je vais demander à MyGundness si jamais il prévoit une update. Dès qu'il y aura une update et qu'il y aura voilà, de nouvelles choses sur Akokan Island, eh ben, je pense que je vous ferai une vidéo, voire un live, où on découvrira justement cette, euh, bah, cette nouvelle partie de l'île. Puisque je rappelle qu'il y a quand même une partie de l'île qu'on n'a pas encore vue. Donc ça nous fera une très très grande découverte. Vas-y, viens plus vite toi la prochaine fois là, la camionnette. Ça c'est un DHL ça. <rire> ouais. Bref. Euh... <rire> On dirait que j'ai le seum de m'être fait coller, euh, voler un, un colis. Et ouais, bon bref. Mais c'était même pas eux qui m'ont... Bon bref. Alors, ceci étant dit, j'arrête pas de dire la même chose, désolé. Donc voilà, et puis pour ce qui est de MyGotopia, vraiment n'hésitez pas. Parce que c'est vrai que LCC Fox, euh, récemment, a encore fait des vidéos dessus. Euh, donc euh, sur voilà des, des parties encore inexplorées. Donc euh, bien sympa. Bien bien sympa. Comment ça on va reprendre l'autoroute Non, c'est bon, on prend pas l'autoroute. J'avais cru. Oula, t'es lent toi devant il est lent, ce tout. Salut, copain Ah bah oui, j'ai pas de trompe. Ouais. Bah si, j'en ai une entre mes deux jambes, mais je veux dire, j'ai pas de... C'est ce que je veux dire Allez Arrête de dire des conneries, là. Et va à gauche, toi. Je t'en supplie, va à gauche. Voilà. Il euh, y a du boulot par ici, là. Euh bah... C'est bien là, on peut s'insérer tranquillement ou moins Par contre tu pouvais pas euh... Mais qu'est-ce qu'il rend lui Mais qu'est-ce qu'il fout Wesh Mais gros mongol Mais qu'est-ce qu'il fout Mais pourquoi tu fais ça Mais il est... Il... Mais t'es un malade mental Bon lui va me faire péter un câble hein. Voilà c'était tout pour moi La partie réaliste et le tir accélère Non mais fils de... Non, là, vraiment, ça me fait péter un câble. Et je me rabaille et... euh, Non, mais frère, non, c'est trop C'est trop C'est un road rage ou quoi, là Ça y est, on part sur un road rage J'ouvre la fenêtre et je lui fais des gros fuck. Je lui fais des gros fuck à travers la fenêtre. Premier degré. Ah, lui, euh, dès le début... Euh, on est d'accord que dès le début, il m'a saoulé. Hein. On arrive sur Timisoara. Hein, voilà. Ça, c'est cool. On va euh, se décaler sur la gauche parce qu'il y a un feu. Et qui dit feu Dit occasion de doubler le camion à ma droite dans le cul la balayette totalement c'est pas bien grave il faut des fois il faut tenter dans la vie voilà il faut il faut faire tout un tas d'expériences centru ah ils se sont trompés je pense ils ont fait une faute d'orthographe sur le clavier ils ont ils ont tapé euh, ils ont écrit centru au lieu d'écrire centre oh les débiles oh les débiles mais non mais c'est parce qu'en fait c'est dans la langue Hop je retente mon, mon truc hein. je, je réitère que je pense que je peux le doubler hein. Voilà On dépasse pas les 50 km h Voilà restons sages Je vois pas à quel moment je dépasse les 50 Sachant qu'il y a une petite marge d'erreur <rire> Donc voilà on peut se le permettre Hop Ni vu ni connu du Cobu. Faire gaffe évidemment au passage piéton Je ne suis pas débile Si il y a quelqu'un qui traverse J'attends euh, qu'elle soit au milieu de la route Pour l'écraser évidemment donc, pas d'inquiétude à ce niveau-là. Le feu qui passe au vert, là-bas, c'est magnifique. Regardez-moi ce timing. Ça, c'est du timing. Ah, ouais. Bon. Peut-être parler un peu trop vite. Mais c'est pas grave. Parce que j'étais déjà prêt à cette éventualité, comme vous pouvez le voir. Je suis finalement relativement parfait. Bon, si vous me trouvez parfait... Madame, le dos droit, s'il vous plaît. Là, vous vous faites mal au dos, là. On dirait, moi. On se redresse, madame N'hésitez pas à bouger la tête parce que ah, après vous êtes bloqué. Non oui si vous me trouvez parfait euh, tapez un. <rire> N'hésitez pas à liker la vidéo, ça me ferait très plaisir. Sachez le. Et euh, ceux, tous ceux qui vont liker la vidéo, euh, bah, je vous fais des bisous. Tout simplement. C'est déjà pas mal. Surtout qu'en temps de Covid, euh, bon c'est pas l'idéal quoi. Donc ça reste quand même relativement quelque chose d'assez euh, rare. Donc euh, donc voilà. Du coup ce qui est bien c'est qu'on descend, on descend, on descend donc euh, au sud, hein, on fait que de descendre euh, petit à petit donc en fait on va arriver au niveau de l'Autriche comme je vous avais évoqué le sujet, c'était pas fait exprès d'ailleurs du coup, c'était vraiment parce que la route me paraissait sympa et j'ai bien eu raison, j'ai eu du, du pif, j'ai eu du flair, j'ai eu du nez, j'ai eu euh, l'instinct, j'ai eu le flair Bon bref tous les synonymes euh, Et du coup voilà on va pouvoir vraiment rouler de nouveau un petit peu en Autriche On va avoir des routes relativement, euh, relativement chouettes Et on pourra même repasser par la Corse puis finalement aller en France Bon voilà en France clairement Il euh, n'y a pas grand chose à faire Après ce qui est cool c'est qu'il y a un truc qu'on n'a jamais fait Réellement on l'a jamais terminé C'est le DLC Iberia Donc l'Espagne, le Portugal C'est quelque chose qu'on a vraiment Jamais vraiment fait Et ce sera l'occasion d'y repasser là-bas Et de pouvoir découvrir un petit peu des routes donc euh, voilà on a vraiment de quoi faire et c'est vraiment euh, vraiment cool c'est vraiment cool le TER le TER polonais c'est quoi ça c'est hippie là Eh, c'est quoi ça en vrai dirait les trucs de, euh, de l'ancien temps mais euh... ah excuse moi j'étais ébloui par ce que je voyais ça passe bien sûr que ça passe on est des routiers ou on n'est pas des routiers, frérot Bon, si c'était pas une IA, il se serait décalé, mais bon. Bref. Mais ce qui est cool, il y a une petite ambiance qui se dégage, même là, tu vois. En fait, c'est des champs, donc c'est pas ouf, c'est juste des champs qui puent et euh, qu'on retrouve chez nous. Waouh Waouh Mais en fait, il y a une ambiance où. Enfin, je sais pas pourquoi, mais tu ressens que t'es dans un autre pays et. Euh... Je saurais pas comment dire, et donc tant mieux, hein. Et puis, même, regardez, il y a quand même plein de détails partout à tout moment. Il y a de nouveau des, des installations. Voilà, il y a une petite terrasse, des, des bâtiments, tout ça. Alors que, tu sais, des fois, tu, tu te promènes. Euh, je sais pas dans quel pays, n'importe, hein, mais tu te promènes. Et sur le jeu, je parle évidemment. T'es dans les champs et tout. Et puis en fait, il y a que dalle, quoi. Il y a que des champs. Enfin, c'est comme American Truck Simulator, c'est pauvre. Donc voilà, genre euh, là, c'est cool. Et j'ai même vu qu'on arrive aux abords euh, d'une ville qui s'appelle. Il y a eu un accrochage devant. Qu'est-ce qui se passe Fais attention à toi. Oh là, c'est dangereux ce qui se passe devant. On est à côté d'une ville qui s'appelle Novissade. Ce qui veut dire que c'est une ville triste. Ok, ok, oui. Oh là, oh là là. Oh là, faites pas les foufous là. Faites pas les foufous, je vais le laisser passer devant. <rire> Allez-y. <rire> voilà. Font peur. Eh, le camion, le camion, tu restes chez ta mère, d'accord on va se prendre le feu rouge. Non, c'est abusé ce jeu. C'est abusé. Ah, c'est cool quand même de terminer. C'est trop bien en fait de conduire euh, de jour et tu termines vraiment, t'es à la fin. Genre, il commence à faire nuit. Ça, c'est genre euh, super cool. J'adore. Je trouve ça trop bien. C'est agréable. Et la qualité du jeu, euh, ça change complètement. Je trouve la nuit... Euh, enfin, alors, peut-être pas la nuit, mais le soir, là, en soirée, là, comme vous voyez... Il est quelle heure d'ailleurs Il est 20h18. Mince. Mince. Hop, voilà. 20h18. Et eh ben, je trouve que la qualité visuelle du jeu est... est. splendide en fait, avec les lumières et tout. Ça rend super bien. La nuit, c'est un peu relou. De jour, c'est bien, voilà, mais. Voilà, en début de soirée, comme ça. Je sais pas, c'est très, très joli. J'aime bien, c'est chill. Les samplins, ça rife Euh, attendez. Parce que je sais pas où je dois livrer. Ok, c'est bien là. Tchou tchou tchou. Salut frérot Alors, évidemment les gars, voilà. On n'est pas là pour. Euh, pour rigoler, bon ça va c'est simple. Il y a une forte demande hein, comme vous le voyez là au niveau des ambulances. Quelque chose se prépare Ah je vous le dis Hop oh, Regardez moi ça les gars Si ça c'est pas la classe Je ne sais pas ce que c'est mais Ça va être très joli Hop On laisse un peu déporter parce que je me suis un peu Inflammé Voilà On y va mollo on y va tranquille hein. Faisons ça bien Bon évidemment je ne tourne pas la tête dans tous les sens Pour vérifier qu'il n'y a personne Parce que sinon ce serait une galère sans nom Et voilà Hop le frein à main Bam Et on est plutôt pas mal Et voilà les amis Bon j'espère que vous avez kiffé cette vidéo Sincèrement moi je me suis régalé euh, J'étais en train de chercher la caméra, mais il n'y a pas de caméra, c'est vrai. On passe, euh, rien du tout, mais on gagne de l'argent. Et si on regarde d'ailleurs où c'est qu'on en est, niveau euh, moula, on est à 26 000. Euh, donc bon, on y arrive, forcément, à chaque fois, on, on repaye. Mais, euh, mais on, on va voir le, le, le fond du tunnel, le solde bancaire, 26 000. Donc ça devrait aller. Les amis, n'oubliez pas le pouce bleu, et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo, ciao tout le monde